Cette transition agroécologique doit conduire d'une part des exploitants agricoles familiaux, des producteurs, des productrices à changer des pratiques agricoles, euh, à modifier leurs pratiques qui nécessitent du coup de, de l'innovation euh, et euh, de tester, de pouvoir euh, s'assurer que euh, ces innovations, ces nouvelles techniques qui sont, euh, comme je le disais, euh, euh, à haute valeur environnementale, euh, répondent à leurs besoins.